Bonjour, Alors, comme promis, voilà, je suis dans le cable car à Malaisie. Et là, comme vous le voyez, on est en train de surplomber la nature. C'est magnifique. Il y a juste un cable car qui est passé juste derrière. Donc, regardez comme c'est beau. Regardez comme l'être humain peut réaliser des choses fantastiques à partir du moment où il le conçoit, où il l'imagine, où il le visualise. C'est pour ça que je vous le dis, chaque chose que le cerveau euh, pense, réfléchit, il arrive à le faire. Donc, ayez des rêves grands. Voyez grands et surtout réalisez grands. Euh, dans quelques moments, on va aller sur un pont-volant. Je vous promets une autre vidéo sur le pont-volant. D'ici là, prenez soin de vous. Hederua et c'était depuis la Malaisie.